Grand d'air frais, traversant mon corps, encore et encore. Sensation agréable, très agréable. Envie de le revoir, juste ressentir cette douceur qui m'enveloppe. Tu crois que c'est ça le coup de fou, le coup de cœur Moi, je l'ai rencontré... Euh... D'abord, j'ai voulu faire connaissance avec elle. Après, j'ai parlé avec elle, j'ai ri avec elle. Et finalement, on s'est mis ensemble. J'étais très heureux, elle aussi, et maintenant, ça fait deux ans. Donc, euh, D'ailleurs, je l'adore de tout mon cœur et j'ai pas envie de la perdre. Et c'est une nouvelle raison de, de vivre de plus. Et franchement, ça vaut le coup d'aller au collège, ça vaut le coup. Et euh, Je repense à tous les moments qu'on a passés ensemble. Ça fait un, déjà un bail qu'on est sortis ensemble. Je même C'était tellement bien que je ne me rappelle même plus la date. De toute façon, je m'en fiche. Ce qui sert, c'est qu'on est ensemble. Et franchement, je pense qu'on va rester ensemble toute notre vie.